Bonjour à tous. Nous sommes fin novembre, juste à un mois de Noël, et ce matin, il m'est arrivé une bricole. Lorsque j'ai voulu me reconnecter à Facebook, celui-ci, mais eh ben, n'a pas voulu. Il était bloqué. Il n'y avait plus rien. Ça marchait pas. C'était complètement euh, off. Donc euh, c'est un petit peu embêtant, enfin ça dépend pour qui, mais en tout cas moi ça m'a un petit peu embêté mais je euh, savez quoi faire. Mais ça je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Je vais donner des astuces justement pour éviter ce problème, qui peut vous arriver, toutes les personnes qui se connectent à Facebook pour des raisons professionnelles, on va dire parce que ceux qui sont sur Facebook pour regarder les photos des amis, c'est un autre, un autre problème. Si vous cherchez vos clients sur Facebook, si vous êtes sur Facebook parce que vous avez une activité en ligne, il est possible que ça soit important pour vous de vous connecter à votre compte Facebook et qu'il ne soit pas bloqué comme ça m'est arrivé ce matin. Voilà en gros ce qui s'est passé, ce qui est arrivé et quoi ça peut être important de savoir comment faire. Donc pour rappel, Facebook, c'est... En mode professionnel, c'est-à-dire que je ne passe pas du côté, euh, je regarde les photos de la famille ou euh, des amis ou je poste quelques bricoles. Non, je vais l'utiliser, je, vous allez l'utiliser de manière dite professionnelle, c'est-à-dire que euh, vous en avez besoin pour euh, vous connecter à votre, euh, à votre client idéal, prospect, client, etc. Il faut savoir que Facebook, c'est une grosse base de données. Qu'est-ce que c'est qu'une base de données C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez le nom de la personne, le prénom, l'adresse, euh, le mail, le téléphone. Tout ça, c'est ce qu'on appelle une base de données. Hein, ce qu'on fait du commercial, c'est une grosse, grosse base de données. Donc, tous les tous les, les clients de Facebook, en fait, euh, sont répertoriés dans Facebook. Et lorsque vous êtes adhérent, en quelque sorte, lorsque vous avez vous, vous connectez à ce compte réseau social, que ce soit celui-ci ou un autre, c'est pareil, le principe reste le même. Soit Facebook, Instagram, bon, qui fait partie de Facebook par méta, euh, linking, euh, etc., etc. Tout ça, c'est euh, des bases de données, mais vous n'avez pas l'accès exclusif. Il faut avoir une autre solution pour pouvoir leur parler, leur communiquer avec eux ailleurs que sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est hyper, hyper important que euh, si vous êtes comme moi ce matin, vous arrivez en disant « Ah oh, super, j'ai au fait, euh, il faut que je parle à ma communauté de telle et telle chose. Euh, là, actuellement, je travaille avec un, un groupe de, de personnes et je devais leur communiquer certaines choses ce matin. » Et ben et tout d'un coup, on se dit « Ah, ben oui, ben non, je peux pas. Euh, » ben, heureusement j'ai les coordonnées exactes des personnes. Ne repassez pas forcément par les réseaux sociaux, mais vous pouvez le, leur adresser en direct ou écrire, leur écrire en direct par le, par le biais d'un emailing, par exemple, ou une newsletter. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc ce matin, bah, euh, problème, je ne pouvais rien faire. Je n'avais pas accès à mon groupe. Alors heureusement pour ceux qui me connaissent, j'ai un plan B un plan C, un plan D, Z, tout ce qu'il faut, mais bon bref, j'ai un autre compte Facebook, un compte dit personnel, parce que j'ai un compte personnel, j'ai mon compte professionnel et mon compte personnel, et je peux me reconnecter à mon compte personnel pour accéder à ma base donc de prospects, clients, mais qui appartient à Facebook je rappelle, euh, tout, donc j'ai pu communiquer avec eux euh, rapidement, il n'y avait pas de problème. Mais donc en attendant, qu'est-ce qui s'est passé et, euh, Il s'est passé que Facebook, pour une raison XY, je ne sais pas, euh, a décidé qu'il euh, ne me connaissait plus, il n'avait euh, pas confiance. Du coup, il s'est dit, oh, bah cette personne-là, je vais l'embêter. Je vais lui poser une question, c'est-à-dire qu'il m'a demandé de lui communiquer une pièce d'identité pour être sûr que c'était bien moi, Emmanuel Trégaro. Euh, donc chose que j'ai fait immédiatement et j'ai pu euh, récupérer mon compte euh, un quart d'heure après. Mais parce que j'avais aussi, au préalable, fait le nécessaire sur Facebook pour euh, mettre exactement bien mon prénom et mon nom, et non pas euh, n'importe quoi, tartampion... Euh Josephine Baker, Marilyn Monroe, euh, je sais pas, euh, Rihanna ou autre. Euh, et j'avais aussi euh, ma photo de profil qui était euh, bien moi en fait. Et euh, comme ça correspondait avec ma, ma pièce d'identité que j'ai fournie, eh ben, il, le compte s'est rouvert aussitôt, on a dit ok, c'est bon, euh, on a bien vérifié, ça colle. Mais j'ai pu retrouver euh, l'ouverture du compte Facebook. Vous allez me dire ce n'est pas trop grave, mais pour ce qui sont exclusivement sur Facebook pour avoir leurs clients, pour j'en connais, pour leur dire « attention, il ne faut pas faire ce genre de choses ». Voilà, il faut refaire la base, Alors, quand on en a 1000, 2000, vous voyez un petit peu la galère, retrouver toutes les, le nom des personnes et tout, donc faites attention à ça, faites-vous un compte cohérent, si on a besoin de le vérifier, euh, et voilà. Donc euh, ne mettez pas n'importe quoi, ne mettez pas non plus le nom de votre structure sur votre compte. Il faut le faire ça sur la page, c'est différent. Vous êtes en difficulté, vous pouvez poser la question, je vous répondrai, je peux vous accompagner à ce sujet. Mais voilà ce que j'apprends aussi à, aux personnes qui, qui me font confiance pour les formations. Les apprenants font ce genre de, de choses. On fait un compte pr premier principal euh, dit personnel et on va fabriquer un deuxième compte dit professionnel. Attention, il n'y a que le nom. C'est pour Facebook, c'est euh, transparent. Et donc, euh, comme ça, vous avez moins de problèmes. Si jamais ça vous arrive, comme ça m'est arrivé, vous avez une solution de repli. Fournissez votre carte d'identité, pièce d'identité, n'importe. Et automatiquement, dès que vous avez reconnu, l'ouverture se fait à, à nouveau. Euh, donc, il y a moins de problèmes. Ce qu'il faut que vous fassiez également, c'est penser à long terme. Qu'est-ce que j'appelle penser à long terme C'est-à-dire que vous devez récupérer... Les informations des personnes avec qui vous êtes en contact sur Facebook, par exemple, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, n'importe quel réseau, il faut penser long terme, communiquer avec votre, votre client ou vos prospects d'une autre manière. Par exemple, la newsletter, vous allez me dire, bah oui, mais euh, je ne peux pas le mettre l'un euh, dans l'autre, etc. S'il y a une solution qui existe, c'est euh, de leur proposer, euh, en échange de, de, de leur mail, euh, de leur proposer une sorte de cadeau, quelque chose qui va les, leur servir dans euh, leur quotidien professionnel. Ils ont un problème, une, une problématique quelconque, qui est votre dans, dans votre, dans ce que vous proposez, vous avez une solution qui va résoudre une partie de leur problème, donc vous pouvez faire ce genre de choses, en échange vous avez récupéré la, le mail et vous faites votre propre base de données chez vous, dans votre ordinateur et avec comme ça la possibilité de pouvoir leur écrire, de pouvoir communiquer avec eux, de pouvoir échanger, interagir en direct et non pas en passant par un réseau social, n'importe lequel. Ce sont des, des choses qui existent et qui peuvent être mises en place assez facilement et rapidement pour justement Récupérer les mails des gens et ne plus rencontrer cette problématique que vous aviez euh, si vous n'étiez pas connecté à votre Facebook, votre Instagram, LinkedIn ou autre. Donc en conclusion, faites attention, vous avez plusieurs choses à, à repérer. Mettez bien votre nom correctement dans votre compte Facebook, puisque c'est de Facebook que l'on parle pour l'instant. Mettez hein, une photo de profil qui vous ressemble, de rien, hein, pas le chat ou la fleur ou le, la plante, parce que si cela euh, vous arrive comme ça m'est arrivé euh, ce matin, eh ben, vous allez être embêté pour euh, récupérer votre compte surtout si vous avez tous vos clients qui sont dessus, en quelque sorte, vos clients, ce n'est pas vos clients, c'est ceux de Facebook mais pour communiquer avec eux, ce sera plus facile si vous avez euh, donc ces informations de part vers vous en leur proposant un cadeau, vous allez faire un échange de euh, votre cadeau parenthèse c'est pas un cadeau physique forcément mais ça peut être une astuce quelque chose vous verrez plus bas de, des informations à ce sujet si vous êtes intéressé pour en savoir plus je vous propose des astuces pour justement avoir des, à faire grossir votre votre liste de, de prospects sur sur facebook et vous verrez la, la technique employée si jamais vous êtes intéressé donc posez moi la question et je vous aiderai je vous accompagnerai à faire la même chose voilà donc Bon courage, bonne chance à vous avec Facebook et je vous dis à très bientôt.